Transition Blabla, Transition Blabla, CNRD, Emunomato, Emunomatina. Ne serait-ce que nous fatiguer, ne serait-ce que fatiguer les Guinéens, le CNRD, Emunomato, Emunomatina. Vous savez, j'ai toujours prévenu les gens, j'ai été approché dès le début, du coup d'État. Parce que eux mêmes ils savaient qui était le général 5 étoiles. Donc, ils ont voulu nous corrompre dès le début leur plan d'éliminer les leaders potentiels. Les leaders du RPG arc-en-ciel, de l'UFDG, de UFR. Je vous ai prévenu. Malgré le soutien de l'opposition au CNRD, je ne me suis pas attaqué à l'opposition parce que je savais que ils étaient en train de vous dribbler, ils étaient en train de jouer avec vous. Le temps m'a donné raison, n'est-ce pas Toutes mes vidéos sont là-bas. Je ne me suis pas attaqué à vous, parce que je savais les raisons du coup d'État. On parle, les gens ne comprennent pas, mais il y a certains leaders ou certains militants, jusqu'à présent, ils ont une haine envers le RPG ou contre la personne du président Fakonde. Si vous pensez que vous pouvez gagner sans l'union, mais allez-y. Je vous ai prévenu, vous n'avez pas compris. J'ai parlé ici des complots qu'on prépare contre El Aseroudale. Je vous ai prévenu. J'ai dit tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Si vous voyez le procès de Dr et haute en retard, c'est que Sidia Touré et El Aseroudale sont hors du pays. Si El Aïsseloudal était aujourd'hui en Guinée Sidia il pouvait le disqualifier à travers l'âge Mais Si El Aïsseloudal était en Guinée Ce procès était déjà terminé Mais ils ne peuvent pas le faire Regardez Le temps m'a donné raison encore C'est ça le général 5 étoiles Si tu veux, il faut l'aimer Si tu veux, il ne faut pas l'aimer Mais quand il dit c'est ça Vous avez vu Sidia, attendez, je vais agrandir, vous allez bien voir. Voilà. Vous voyez, Sidia, on parle des dossiers, Antag, pour ceux qui connaissent Antag, vers la forêt, c'était, voilà, il y avait l'usine de cigarettes ou je ne sais quoi. Sojek, on dit Sidia se met de justifier l'origine de sa fortune. Moi, je vous ai dit, on a affaire à des bandits, comment des criminels? Comment des, des, des rebelles peuvent venir nous parler de justice Ils n'ont qu'à se justifier d'abord. Qui, à travers quelle loi, quelle thèse, ces bandits se sont levés, aller attaquer un président, tuer la garde présentielle, en train de délapider nos biens aujourd'hui Et le Guinéen est assis dans la démagogie, que c'est ces vauriens, ces bandits, ces narcos qui vont développer la Guinée Je vous ai prévenu, y a mais vous n'avez pas compris. Moi, je ne vous en veux pas, vous avez assisté à l'investiture de Mamadi. Parce que vous n'avez pas compris. Le coup d'État, c'est un instinct de survie. C'est des narcos, vous n'avez pas compris. Vous pouvez combattre le président Fakonde autrement, mais ceux là, c'est des bandits. C'est des narcos. Aujourd'hui, on te dit, il faut justifier. Tu as travaillé en Côte d'Ivoire, nous sommes tous au courant. Tu étais dans le cabinet du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'humilier Dr Diané, tout ce que Dr Diané a eu dans, dans sa vie, qu'ils vont tout retirer. Vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, le tout puissant, va avoir pitié de nous, de ce pays Ils sont en train d'humilier des gens qui ont étudié, qui ont un savoir-faire. Des vauriens comme ça, des vagabonds, vont venir humilier nos élites. Et on doit s'asseoir, comme pour dire, c'est la réfondation. Vous pensez que Allah va avoir pitié de nous Vous pensez que le président Fakonde ne pouvait pas faire comme ces gens L'humiliation, si le président Fakonde s'était mis à, à, à c'est-à-dire, à les humilier, ou à parler de je ne sais quoi c'est encore le même Guinéen qui allait dire « Oh, c'est des règlements de compte. Oh, c'est son opposant principal. » Mais le Guinéen oublie vite. Le Guinéen oublie vite. Ces bandits aujourd'hui sont en train de construire des châteaux. Mamadou Doumbouya a des bâtiments un peu partout. Mais ceux qui ont étudié, qui ont un savoir-faire, qui ont aidé ce pays aujourd'hui à avoir des barrages, des routes, et les réformes de l'administration, ce sont ces voyous que ces gens-là ont fabriqués, viennent s'asseoir, se flanquer devant nous, nous parler de quel changement, nous parler de quelle justice, Mamadi Dumbuya, Qui t'a autorisé Qui t'a autorisé à venir tuer des gens Où sont les corps des victimes, Mamadi Mais comme on parle toujours, vous ne, vous ne comprenez pas. Moi, je vous ai dit, moi personnellement, moi, je m'en fous. D'abord, le RPG, vous m'avez vu. Mon combat, j'ai été là-bas. Qu'est-ce qu'on m'a donné Je suis allé en Guinée. Vous avez tous vu. C'est pourquoi quand j'entends les gens raconter des conneries, ça ne me dit absolument rien. Ça ne me fait ni chaud, ni... froid. Moi, c'est par conviction. Et tant que je crois à cette vérité, personne ne peut me dissuader. Ni l'argent, ni l'influence des gens. Ou dire, on va te tuer, on va te faire ça. Ça ne me fera ni chaud, ni froid. Parce que j'y crois que ces bandits-là, ils doivent dégager. Sidi Atouré, c'est ton tour. J'ai dit, même El Ayseloudal et Guinéba, affaire de Raiba, même s'ils annulent, je vous ai dit, ils ont un dossier. Ils ont un dossier qu'ils ont monté de toutes pièces. Même mon oncle, pareil. Je suis au courant de tout. Je vous dis, c'est des bandits. La seule chose qui fera partie de ce bandit, ce narco, c'est le soulèvement populaire et l'action des soldats patriotes, je vous ai dit. Tant que le peuple ne se lève pas pour dire à ce bandit, « Hey mais si vous pensez que c'est le dialogue, vous pensez que ce bandit-là va partir, mais asseyez-vous, dormez. Ils vont vous humilier tous ici. C'est-à-dire, Mamadou Doumbouya, quand tu es avec lui, quand tu fais euh, comme les Baouril, les Fayas les Ousmane Kaba et consorts, Ousmane Kaba, un dossier de 330 milliards, étudiants fictifs, on est tous au courant. Mais c'est-à-dire quand tu te rabaisses, lui tu l'applaudis, père à l'âge de... Euh, de... LH sans loi à l'âme de LH sans loi, LH sans loi. Ça, Le Guinéen oublie vite Le Guinéen oublie vite Très vite Le Guinéen oublie très vite Vous avez vu Comme je l'ai dit, père à l'âme de LH sans loi Au temps du président Fakonde, Le gouvernement a récupéré Les domaines, les biens de l'état Comme Mamadi était en train de le faire Mais vous avez vu Leur politique c'est d'acheter les consciences ils sont venus, ils savaient qu'ils allaient être à mal avec l'UFDG, qu'on le veuille ou pas. Le fièvre du RPG, c'est en Haute-Guinée. Le fièvre de l'UFDG, c'est au Fouta. Mais ils, sachant qu'elle a sans loi, qui était elle a sans loi Paix à son âme, ils l'ont donné. Ils l'ont donné et après, ils n'ont pas retiré Kindia. C'est faux de Kindia, ils n'ont pas retiré, avant même qu'il ne meure tout récemment. Je vous ai dit, c'est de la manipulation, c'est de tape à l'œil. Quand ça les arrange, ils s'en foutent. Ce n'est pas pour eux, c'est pour le ça appartient à tous les Guinéens. Mais comment ils ont donné les biens de Elassan Loa, tandis que Elassaluda avait des documents pour sa maison. Pourquoi ils n'ont pas laissé Parce que ça, c'est politique. Parce qu'ils ont voulu le rabaisser. Damaro, pareil. Ils avaient tous des documents. Ce pas des gens qui se sont levés, venir s'accaparer. Mais les journalistes guinéens, ils n'aiment pas dire la vérité. Les bars cafés de Guilassé, ils n'aiment pas dire la vérité. Quand ça les arrange, là ils savent, voilà, ils savent accepter, faire ces sacrifices. Mais quand ça ne les arrange pas, quand ça ne les arrange pas, non. Là, ils tapent. Parce qu'ils savent où oh, Mamadi. Eh, eh, il va dire allons aux élections. Eh, Dr. Kassouri, il va dire allons aux élections. Sidia va dire allons aux élections. Donc, ces gens-là, ils vont les taper. Je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu, je vous ai prévenu là-dessus. Cette transition, je vous ai dit, c'est des bandits, ces gens-là. Je vous ai dit, c'est des narcos. Mamadi Dumbuya et son clan, c'est des narcos. Regardez la sous région c'est l'humiliation pour nous, c'est une honte qu'on qu attrape une Guinienne à la frontière vers Danané. Qu'on dise oui, une Guinéenne en provenance de Conakry, avec, avec un kilogramme de cocaïne, mais où va la Guinée Le Libéria, 500 kg, le Mali, 500 kg, le Sénégal, 500 kg, mais où va notre pays Tandis qu'en Guinée, c'est des tonnes de cocaïne saisie. où va la Guinée la famille, où va la Guinée Vous savez, souvent quand on parle, le monde, le monde est en envers. La dernière fois, il y a des gens qui parlent aujourd'hui. Regardez le monde aujourd'hui, tout ce qui est bon aujourd'hui. Un élève brillant aujourd'hui, ou un petit génie qui est en train de nous fabriquer quelque chose. Les gens ne vont même pas le montrer au monde entier. Mais quand il s'agit des futilités, je dis bien, quand il s'agit des futilités, comme cette histoire de malolo des grimpés, des futilités. Oui. Là, on est champion dedans. Vous avez vu aujourd'hui à la grande mosquée de Faisal. Le monde aujourd'hui est en envers. Le monde est en envers. C'est pas quelqu'un qui récite qui récite le saint courant qu'on va valoriser aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qui a son doctorat qu'on valorise aujourd'hui. Tout ce qui est louche aujourd'hui avec TikTok dans ce monde aujourd'hui, le monde est en envers des futilités. Même des gens qui, qui étaient gros avant, qui avaient honte. Aujourd'hui, le monde a changé. Et c'est pareil pour ces voyous qui sont aujourd'hui à la tête de la Guinée. Ce ne pas des soldats qui ont étudié, qui ont un niveau, qui ont eu... C'est-à-dire, la notion de la République, nous n'avons pas ces soldats, mais nous avons des voyous, des narcos qui sont à la tête du pays aujourd'hui. On est en train de faire la démagogie et dire que la Guinée va avancer. Ils sont dans les chantiers que le président Fakonde même a tracé. Il pleut déjà. Ça sert à quoi de prendre du seau pour dire qu'on va arroser les, les arbres Il pleut déjà. Tu viens, tu prends des seaux d'eau, remplis, tu dis, oh, on va arroser. C'est comme ça on est en train de jouer avec votre esprit. Aucun contrat, une année et demie. Ils n'ont pas eu même un contrat à l'étranger pour dire, on va nous aider. Parce que ce sont des voyous, ce sont des bandits, ce sont des narcos. Ils sont connus par le monde entier. Personne ne va financer quoi que ce soit en Guinée. Les chantiers, tout ce qui est là, c'est grâce au président Fakonde. Si j'entends déjà, oh, ils sont en train de travailler. Oui, tout est déjà financé. Ils ne vont rien trouver d'autre à part ça. Et c'est ce que vous ne voulez pas entendre. Vous pensez que la Guinée va avancer Je vous ai dit dès le début, qu'est-ce qui a changé Ils ne peuvent pas recruter parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est ça la vérité. Ils ne peuvent pas recruter parce qu'il n'y a pas d'argent. Sinon, si maman avait dit, avec les moyens, Billah, il allait recruter même, même 30 000 personnes. Parce qu'il il adore ça, la démagogie. Il ne peut pas. à mon nom, c'est-à-dire Il n'y a plus d'argent dans les caisses. C'est ça la vérité. Si Mamadi avait l'argent aujourd'hui, Billah, il allait, même 30 000 personnes, il allait le faire. Il ne peut pas. Ils sont fauchés. Ils sont fauchés. Ils ont fait leur coup d'État par peur. Parce qu'on allait mettre la main sur eux tous, tous les narcos, les complices, les officiers narcos, ils ont fait le coup pour ça. Et on vous parle. Matin, midi, soir, vous ne comprenez pas. Maintenant, Sidi Atouré, vous avez vu maintenant, vous avez vu, remarquez, hein, remarquez dans ces deux jours, le, le parti de Sidi Atouré, il ne font même pas cadeau. Quand ils parlent, ils tapent sur eux. Ça à dire ils sont allergiques aux critiques. Il ne faut pas les critiquer. Quand tu dis quelque chose, non. Ils vont venir monter des dossiers, des faux dossiers. Ça dit dire des blancs des vouriens comme ça viennent s'asseoir en train de humilier nos élites monsieur Oye Glavogui il a été fonctionnaire international il avait déjà l'argent avant même l'arrivée du président Alpha Condé tous ces gens et tous, eux, monsieur c'est pas pour construire des bars c'est pas pour construire des bars c'est construire des, des, des mosquées bien publics à tout le monde, c'est pas pour dire c'est une école privée, non des mosquées mais c'est eux qu'on est en train de humilier aujourd'hui. Tandis que les bandits sont en train de piller nos biens, envoyés à Dubaï, en Côte d'Ivoire, un peu partout dans, les, euh, dans le monde. Et le Guinéen est là qu'on est ils sont en train de faire la justice. Comment un criminel peut venir parler de justice Comment un certain, comme un Mamadi Doumbouya peut parler de justice Est-ce qu'il est l'élu qu du peuple Est-ce que ce gars, est, il est l'élu du peuple et hors la loi peut parler de quelle justice De quel droit dans le pays Et hors la loi Mamadi était hors la loi. Mamadi n'est rien d'autre qu'un bandit. Rien d'autre qu'un bandit. Est-ce que c'est l'armée qui l'a fédéré Non. Il est venu s'asseoir devant tout le monde. Ils ont trompé, trompé, trompé les gens. Est-ce que l'armée guinéenne pouvait fédérer un, un, un, un, un légionnaire comme lui, un mercenaire comme Mamadi À la tête. Regardez, ce n'est pas une honte, même en disant, je, je ne serais pas maudit, moi, d'appeler Mamadi Doumbouya président, président de Kiki qui, qui a voté. Quel est le Guinéen qui a voté pour lui? Quel est le Guinéen qui a voté pour lui? Ce n'est pas une insulte avec tous ces militaires intellectuels qui sont là, patriotes. C'est un bandit qui va venir prendre le pays en otage et là on va on va s'asseoir. Personne ne doit parler, on doit on doit c'est à dire croiser les bras, le regarder, détruire le pays. À l'époque, au temps du président Fakonde, on attendait tout. Et regardez l'affaire de courant. Regardez l'affaire de courant. Euh, même ceux, les défenseurs accros du CNRD, aujourd'hui, ils ont même compris. C'est pourquoi je vous avais dit dès le départ, soit petit, j'ai dit, j'ai peur que la France, que les Français n'interfèrent, c'est-à-dire qu'ils qu qu essayent de faire quelque chose comme au temps de contre Père son âme, de saboter. De saboter, soit petit, je vous avais dit ça. Et Mamadi est capable d'aller dans ce sens-là. Lorsque Feu eh, a Conta avait pris le pouvoir, tout ce qui était là comme bien de la Guinée, les Français ont tout fait, privatiser, ont tout saboté. Ils ont tout détruit pour mettre la Guinée en retard. On, a, on ne manquait de rien. Il y avait l'électricité, il y avait des usines, il y avait beaucoup d'unités. Mais ils ont tout détruit pour ne même pas qu'on parle du nom de feu. À mettre ses côtés, personnels. Et c'est pareil pour le président Alpha Condé. Parce que quand j'entends le bandit venir s'asseoir nous parler qu'on doit transformer la bauxite, on va transformer avec ses salives, ou on va transformer avec quoi Ses cheveux. Mais c'est avec l'électricité. Et celui qui a fait de ça sa priorité, c'est pas acheter un avion ou autre chose. L'électricité, ça fait partie du... C'est-à-dire, c'est la, la clé d'abord du développement. C'est la clé d'abord Mais le président Alpha Condé qu'à eh, eh, l'état soit petit une réalité, c'est pas de l'échec Almaria, des centrales à l'intérieur, mais au lieu de continuer, comme vous dites, <coughs> l'état c'est la continuité mais ces bandits sont incapables aujourd'hui, et moi je me dis même c'est du sabotage ils vont tout détruire, regardez aujourd'hui il y a certains qui disaient le bateau mais le président Fakonde, vous voulez qu'on au moment que nous sommes en train de construire des barrages il n'y a pas de courant dans la ville ces compagnies si le président a trouvé des moyens d'envoyer des bateaux pour combler ce trou, au lieu de dire merci, on entend des gens, oh non, donc il nous trompait avec ça. Ça a dit changer de mentalité. Est-ce que ça, le courant, là, c'était pour le président Fakonde seul Est-ce que c'était pour le palais Ou c'était pour la Guinée Ou c'était, en tout cas, dans l'intérêt des Guinéens Non, mais c'est grave. Hein jusqu'à présent, vous n'avez pas compris d'abord. C'est quand, c'est lorsqu'ils vont laisser les journalistes, la liberté d'expression s'exprimer sur la situation de la Guinée. Ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, vous n'allez pas le dire. L'heure est grave. Le pays est mal barré. Ce sont des incompétents, je le dis, ce sont des vouriens, ce sont des tonneaux vides, ces gens-là. Et Mounomato, même si on veut donner les 10 ans, même, moi je le dis à même, 100 ans, ils ne pourront rien changer. Je vous dis, c'est l'association des Cambrimba le CNRB, et Birin Kamberimba. Comment quelqu'un comme Ahmed Durak peut être protocole d'un pays Comment des gens comme les Amara, secrétaire d'État, si ce n'est pas qu'en Guinée Et vous pensez que la Guinée va avancer Avec ces faux types-là, ils n'ont pas de diplôme. Tous des faux diplômes, des gens qui étaient flanqués en Occident. C'est eux qui rentrent aujourd'hui, on les nomme ministres, directeurs. Même au niveau de la, des mines aujourd'hui, ils viennent de faire encore un arrêté pour donner des, des titres à des gens... Pas, pas de concurrence, rien, pas d'appel d'offres, rien du tout. Vous pensez que la Guinée va, va continuer Vous pensez que la Guinée peut avancer dans ce sens Attendez, je vais bloquer ce module. là. Voilà. Donc je vous ai dit, rien ne va. Et mon nomato, nomatina Donc si vous voulez, réveillez-vous. A je vous ai dit, tant que tu as une haine contre le président Fakone, décide. tu ne vas pas te retrouver. Le président de l'UFR. UF, tant que vous avez une haine, tant que vous avez une haine contre le président Fakonde, Wallah, Sidia, vous n'allez pas vous retrouver. Je vous ai dit, à un moment donné, faites des sacrifices. Mettez l'orgueil de côté. Tant que vous ne mettez pas l'orgueil de côté, vous n'allez pas pouvoir comme faire partie de ce bandit qui est là. Est, tant que vous ne faites pas cela, mais un peu seulement, oh, non, ils ont fait ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ton tour, Sidia. Vous avez cru que le coup d'état c'était contre le président Fakonde. Le coup d'état c'est contre la Guinée tout entière. Nous avons des soldats voyous. Je dis bien des soldats, je répète et je signe. Des soldats voyous, des fainéants, des soldats délinquants. Oui, ils ne sont pas nombreux. Ce n'est pas, pas toute l'armée. C'est des gens qui, qui avaient leur, leur pied dans l'affaire de drogue. Je vous ai dit ce n'est pas le coup d'état de l'armée. Je respecte notre armée. Voilà, Je ne manquerai jamais de respect à l'armée guinéenne. Mais je parle de ces soldats voyous, de ces soldats délinquants, de ces soldats narcos qui ont fait ce coup. Tromper le peuple dans la démagogie. Regardez la situation économique. 34 000 milliards de déficit. Il y a un vide partout. Les dadis, on a vu. Il y, avait, il y avait la confiance, je vous ai dit. Au moins, il y avait la confiance. Les dadis et les, le général, Sekouba Konate, À leur temps, il y avait la confiance. Il y avait l'envie d'aller au retour à l'ordre constitutionnel. Donc les partenaires, s'il y a la confiance, ils vont financer, ils vont donner de l'argent. Les gens peuvent monter des projets, mais qui vont, pourquoi ils vont financer Il n'y a pas de confiance. Et là, la solidale est où aujourd'hui Des poursuites de gauche-droite. Même Mandela, où il y a eu la patate, lui, au moins, il a dit de pardonner, il a tourné. Quand tu sais que tu es capable, quand tu sais que tous ces trucs-là, ça ne va rien nous amener à part que la haine, il y a la manière de faire cette politique. Ce n'est pas cette politique de haine. Parce que oui, vous ne voulez pas quitter. Vous devez vous attaquer à tous ceux qui sont opposés à vous. Si vous saviez que vous étiez capable, c'est vous qui avez le savoir-faire. Vous n'avez pas besoin, le président Fakonde pour faire qu'à l'État soit petit, pour faire tous ces trucs. Il n'a pas eu besoin de convoquer celui d'aller à la justice, s'il y a tout à la justice, ou je ne sais qui à la justice. Il s'est mis à travailler. Et s'est payé. Si vous voyez que les partenaires avaient confiance, il y avait ce climat. À part eux qui cherchaient à manifester, mais il n'y avait pas l'envie d'aller, c'est-à-dire le pouvoir d'aller les chercher, de les enfermer. Et le CNRD, c'est ça, c'est bandit. Bon, je vais vous montrer quelque chose. Moi, je vous ai dit de, de rester calme. Ces gens-là, ils sont dans le viseur des grandes puissances, je vous ai dit. Le CNRD, Et ça... Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous pouvez aller sur l'ambassade des états unis en Guinée. C'est le chronogramme. Vous savez, vous pouvez tromper les gens. Ils sont venus, ils ont trompé tout le monde. Ils ont fait une année, trois mois. Ils ont dit que eux, leur transition n'avait pas encore commencé. Hum. Je vous ai dit, les états unis ils regardent aussi. L'Union Européenne, c'est tout le monde. Au moins qu'ils sont en train de faire des futilités. Rien n'est fait déjà. Janvier, février, mars. Vous avez vu, non? Bientôt, avril. Donc, tout ça, là, c'est dans, dans les 12, euh, je ne sais pas, 24 mois. Il va rester combien? Déjà, voici le chronogramme devant l'ambassade, déjà. Il reste 600, 673 jours. Le temps passe si vite. Vous avez vu? Le temps passe si vite. Les États-Unis ont chronométré. Ça veut dire demain, ils ne vont pas venir dire autre chose. Ils n'ont pas la volonté. On les a dit, laissez les gens tranquilles, les partis tranquilles. Vous n'êtes pas plus Guinéens que les autres. Si nous étions tous armés, vos conneries, vos bêtises que vous êtes en train d'imposer aux Guinéens, vous n'allez pas l'imposer. Vous pensez que la force là, c'est éternel Seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Personne, personne n'est éternel. Personne n'est éternel. Seul le pouvoir Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala est, ta est éternel. Donc, vous avez vu, attendez. Hein? Donc, euh, moi je vous ai dit, vous vous fatiguez, vous allez tromper les gens, vous allez mentir, vous allez dire ah non, eh, les États-Unis, on a la volonté, les partis politiques, ils ne sont pas prêts. Ben, les gars, arrivez à un moment donné, comportez-vous comme des, des responsables. Je vous dis, c'est pourquoi moi je vous traite comme des bambins. Parce que vous avez vu, le chronogramme, tout est là, 673 jours. Donc, au fur et à mesure, les, minutes, les secondes passent, les minutes passent c'est comme ça. Demain, vous n'allez pas venir vous arrêter. Comme vous avez fait, vous avez appelé les, les ambassadeurs des Jeux des jeux 5 pour dire, ah non, on a la volonté, on veut aller, on veut faire ceci, cela. Je vous ai dit, c'est faux. C'est faux. Ceux qui vous encouragent, les Elay Seguna. Elay Saguna, je vais vous montrer quelques véhicules. Grâce au président Fakonde. Vous avez vu? Une voiture, pareil, sortie d'usine, donnée à Elay Seguna. Pareil, sortie d'usine, donnée à Elay Seguna. Pareil, sortie d'usine, donnée à Elay Seguna. Seguna. Ça, c'était le premier. Le deuxième, ce pick-up, et le troisième, que vous avez vu ce 4-4. Mais la Guinée-Camou Et était presque mourant. Il était malade. Grâce au président Le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé est allé là-bas. Bon, voici voici un imbécile quand je vais parler tout de suite là. Tanguino. Moi, vous avez vous avez vu vos futilités là, je ne réponds pas. Vous avez compris? Parce que quand vous êtes débordé là, le général fait toujours sa vidéo dans la maison. Donc, vous avez vu votre cinéma, le gars, il est sorti, il a parlé. Même ceux qui le supportaient, ils ont continué à parler. Je vous ai dit, moi, quand quelqu'un est béni, on dit à que ce que ça donne, moi, je n'ai pas besoin moi de venir m'asseoir ici, parler des futilités. Le général, c'est le haut niveau. Je n'ai pas besoin de venir parler de ma vie ici. Je vous ai dit, j'ai mis ça de côté. Comme tu veux que je te bloque, je peux te bloquer ici aussi. Attendez le temps de te bloquer parce que vous pensez que vous allez continuer à distraire les gens. Donc, et Saguna, comme je le disais, c'est des gens, ils ne sont jamais satisfaits. Ils ne sont jamais satisfaits. C'est des gens qui ne sont jamais satisfaits. On a vu autant de dadis ici. Dadis ou rien. Lui-même, il dit dadis général. Au lieu de capitaine, il a dit, bah, des gens comme ça, des gens comme ça, qui sont là à encourager les dérives de ces gens. Hein des gens comme ça, des dérives, des dérives. Donc euh, la famille, franchement, franchement, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Les Elai Saruna. Changer, au changé, au changer Elai Saruna, au changer. parce que le on a dit borgue, ça a fait un camé. Au musée c'est colo, y a un an colo. M'engenene, où y a un an on ne sait ce que J'ai dit, il était malade. Le président Fakone, il a envoyé le traité à Bangui Tibe, à Febrina Babé, mais à cause d'argent. Et le président, c'est pas, il ne va pas prendre l'argent dans les caisses au trésor public à ce son... Oyira, hein? Mais nous Oyira, un délit, au fond, il sort. Mais nous y Mali, il fondait était Mali. Elle est sagona. Ou to ça? À Bangui Tibe, à Siguiri Danda, a cobrir souir, a Febri naba. Ita yata fala birimbe, la gneke birimbe. Devant tout le monde, il nous présente Fakonde yafa. Nana inu alatagi. Awa ana inu alatagi. Ana Inou alatagi. Elle est sa Nana inu alatagi. Etana fala la gneke birimbe. Itana fala birimbe. Il nous présente Fakonde yafa. Nana inu alatagi. Devant la télévision nationale la gneke birimbe. miya bima. On va pas te manquer de respect. Fourinira. Kamoumoui bingya. Tu es, tu es responsable ou quoi dit tu es responsable. Mais quand il s'agit de l'avenir de ce pays, on va te dire la vérité. Voilà. Voilà. Mamadi, me dis que je suis en train Amouno faire. Amouno Matina. en train de faire. Je suis en train de faire. Je suis Ce que dit peut faire, c'est ça. Ils peuvent voler l'argent vous donner pour vous faire taire. Mama dit non, manana. mais développer la Guinée, il ne peut pas. Voilà. Mamadi peut voler pour donner à 1, 2, 3, 4 personnes. Mais la Guinée, ne peut pas. À mon nom. Ils sont venus ici faire publicité. Guillaume Awit, les écoles ici. Oh, telle école est en Ils ont fini de faire le bilan. Montrez-moi une école. En une année et demie, ce qu'ils ont pu faire. À part le terrain de cellule Loudalé. Aller mettre des peintures. Que, voilà. Montrez-nous des écoles qu'ils ont pu. Je vous dis, il n'y a pas d'argent. Quel est le président qui va refuser s'il a l'argent Mais le président va grâce à ses relations. Mais si vous êtes là à soutenir des des des, des faux types, du fouille à la démagogie, ils ne peuvent rien rien apporter. Je voulais parler aussi de l'arrestation de l'arrestation à Kankan. <rire> Les gens pensent qu'on est bête. quoi. Ça, c'était une manière, c'était une mise en scène, je vous dis. Ils pensent qu'ils peuvent dissuader les jeunes de Cancan. Eh, hey, Omunoma. Tous les jeunes de Cancan, Alvia, le jeune qu'ils ont arrêté, c'est le jeune qui aime. Ce sont les jeunes-là qui ont été à Conakry. Vous vous rappelez quand j'ai fait la vidéo ici. Ceux, ceux dont le premier ministre, à travers les proches eh, de Mamadi, qui viennent de Cancan, le jeune faisait partie. Ça, c'était une mise en scène. Vous avez tous vu la vie, les images. C'était une mise en scène. Vous savez, quand on arrête quelqu'un, vous savez déjà comment ça se fait. Attendez, je crois bon Vous avez vu, non? Vous avez vu? On sait comment on arrête les gens dans les manifestations. On arrête les gens dans les locaux. Donc, je vous dis, ce sont des mises en scène. Ce sont des mises en scène. Ils pensent qu'ils peuvent intimider. Les jeunes de Cancan, Alouvia. Alou du Yomino, a kata ou alors, ta premier ministre, bro, Al Sinon, les jeunes qui sont sortis la nuit, personne n'était dedans. Personne. Donc, arrêtez un peu la démagogie. Vous pensez que vous pouvez dissuader quelqu'un, ou bien tromper ou intimider quelqu'un Hé, eh, quand c'est le <rire> cas, al elle <rire> là. Voilà. Elle est fausse là. Donc, je vous dis, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Magas, Magas pardon, il ne faut pas répondre Facebook, va te plaudre. Ils sont même pas nombreux, ceux qui viennent. Je vous ai dit, ils vont se fatiguer. Ils pensent qu'ils peuvent nous faire taire. Les Guinéens ont soif de la vérité. Je vous ai dit, moi, bientôt, ça va être de la révolution. Ce que je vais faire dans ces deux jours-là, ça va être presque une télé, bientôt. Donc, je vous ai dit, calmez-vous. C'est eux qui vont se fatiguer. Si les gens ont soif de la vérité, c'est ici. Parce qu'aujourd'hui, les médias, ils ont fini de faire... Les journalistes, aujourd'hui, sont devenus des diplomates. L'argent, personne. Le bar café. Vous les entendez parler. Non. À part soutenir. Mais ils vont soutenir quoi 14 000. Je vais le répéter comme je veux. 14 000 personnes dans les rues, aujourd'hui, vous êtes incapables de recruter. Bandia, Douro, Démagogie, même le courant. ce que le président Fakonde a laissé. Vous n'arrivez même pas, aujourd'hui, à gérer, à maintenir. Vous n'arrivez même pas même zéro courrier, interconnexion, vous avez du mal aujourd'hui à gérer. Ça, on coupe pas. De... Mais pour gérer ça encore, il y a tout un problème. Donc, euh, arrêtez un peu. Donc, elle s'il y Sidi Atouré, les, les responsables, je vous ai dit, tant que l'armée ne se lève pas, tant que le peuple ne se lève pas, Mamadi Doumbouya, il se sent, il se dit, il est roi. Tant que Moumouté, a dit, nous, Allah et Moussigama, ça, je le dis à qui veut l'entendre. Il faut que les gens se lèvent. Unis pour chasser Mamadou Doumbouya. On doit chasser Mamadou Doumbouya. on négocie avec quelqu'un qu a, qui a été élu. On va dire, ah non. Mais lui, c'est un bandit. Il est venu à travers les armes. Et c'est à travers les armes que ce bandit doit partir. L'armée guinéenne, réveillez-vous. Regardez le désordre aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas vous, vous, eh, eh, rendre visite à vos amis. Vous ne pouvez même pas aller à Zérokul aujourd'hui pour dire, non, comme beaucoup de militaires aiment faire les antiballes là. Vous ne pouvez même pas le faire. Vous le faites seulement, on vous insulte. Hein Attendez, hein. <rire> eh, le général Non, il fait mal. Non, laissez-le, je, je vais le bloquer d'abord. Non, le général, le général est trop fort. Le général, il est trop fort. Eh? Tu viens dans le direct de quelqu'un. Tu payes passe. Moi, je ne paye pas passe. Tu viens le regarder. Mais il tape sur ton bandit de Mamadi Dumbuya. Tu le regardes toujours. Tu vas faire quoi Rien. Tu mets un commentaire déplacé... Est bloqué sur cette page voilà c'est la page des patriotes voilà donc euh, lamzi komara ma soeur fanny et magas didier merci à vous et merci à merci à diaboboba merci merci à Laï sangare voilà merci à Mamadou tane Diallo, merci à Abdul Saint-Yoro. merci à vous. Abdulba, merci à vous. Merci à mon frère qui a depuis la France. Merci. Je vous dis, ne les réponds pas. Écoute, Magas, il ne faut même pas les insulter. Il n'y a pas. C'est-à-dire, même Mamadi Dumbuya, quand il se couche la nuit, s'il si regarde des gens, là, Damaro fait partie la nuit. Il dit qu'est-ce que Damoro a dit L'entourage de Mamadi. Ils savent. Les médias, les autres là, les supportent. Mais ceux qui dénoncent, qui viennent mettre leurs défauts là, c'est nous. Eux là. Moi, une le font, je les bloque. Quand je les bloque, souvent c'est pour me pardonner. Pardon. Malgré qu'ils ont réduit le débit, ils payent des gens pour venir attaquer nos pages. Mais malgré tout, les gens regardent. Quand nous on parle, c'est plus que la RTG. Voilà. Nos vidéos sont partout. Moi, je parle de chaîne YouTube. Mais allez-y sur YouTube ça y est un peu partout, voilà, yeah, je suis en direct là, donc vous avez vu les chaînes YouTube un peu partout, donc c'est pour vous dire, vous allez vous fatiguer, les gens ont soif de la vérité, vous cherchez à me faire éteindre ici, les gens essayent encore d'agrandir la voix du général 5 étoiles. Je vous ai dit vous-même, votre patron m'a dit, s'il regarde quelqu'un, si j'ai des abonnés fidèles, m'a dit Dumbuya fait partie. C'est-à-dire, quand il se dort, il dort, il est tranquille, il dit Hé, eh, qu'est-ce que Damaro a dit encore Même il y a des gens qui rêvent, qui disent Ah, Damaro, même dans rêve, m'a dit Dumbuya, il, il te demande pardon, il dit de le laisser. Donc, euh, c'est pas vous, vous ne pouvez pas, moi, me faire taire. Vous allez taper toujours poteau. Je vous ai déjà dit ça. Les bandits, il faut qu'ils dégagent. Moi, je vous ai dit, c'est dès le début Ils m'ont parlé. Ce n'est pas pff, inventé. Je les ai dit, ils ne peuvent pas écarter ces leaders. Ils n'ont ni le niveau, ils ne peuvent pas. Moi, c'est pourquoi mon combat aujourd'hui, c'est fédérer ces, ces partis politiques. UFDG, RPG, UFR, la société civile, FNDC, tous contre le bandit. Et ils savent qu'ils ne peuvent rien contre cela. Rien du tout. Ils ont quel soutien les gens sont fatigués. C'est et On dirait que la transition, c'est développer un pays. Vous venez de trouver les chantiers des autres. Nous, on est en train de travailler. Non, organiser des élections et foutre le camp. C'est ça votre rôle. C'est ça que vous n'avez pas compris. Le rôle, c'est ça la transition organiser des élections. Si on doit vous apprécier, c'est dire que vous avez fait une bonne transition. Vous avez organisé des élections libres et transparentes. On doit vous apprécier sur ça. Bomba, routeba, quoi quoi, ce n'est pas vous. Organisez des élections et foutre les camps. Voilà, le président doit être élu. Que les autres contestent ou pas, mais le président doit être élu. Pas des bandits, prendre des armes, venir tuer des Guinéens. On ne sait même pas où se trouvent les corps. Vous êtes là, vous êtes gonflés. Vous n'êtes pas des élus du peuple. De quelle justice vous parlez Vous êtes des bandits, des criminels. C'est ce que vous ne voulez pas entendre Vous êtes des bandits, c'est ce qu'on doit vous dire. Vous n'êtes que des bandits.